Il faut également accepter de se tromper. Faire 100% de trades gagnants tous les jours sans jamais faire un trade perdant, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Euh, certes, si vous faites euh, du scalping, une stratégie de scalping, vous pouvez arriver à faire 90 et 100% de trades gagnants certains jours, mais tous les jours, ce n'est pas possible. Donc, certains traders, euh, prennent euh, des positions au feeling et ensuite ils cherchent des indicateurs qui vont leur donner raison et parfois des indicateurs qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser simplement pour avoir la conviction euh, qu'ils ont eu raison. Or, on ne peut pas avoir raison, il faut de temps en temps accepter qu'on a tort. Donc ça c'est très important, ça fait mal parfois, ça fait mal d'accepter parce que vous devez prendre une perte et il vaut mieux la prendre le plus vite possible mais ça fait partie des règles du jeu du trading de la bourse donc il faut accepter de se tromper, ne cherchez pas des justificatifs en vous disant oui mais tel indicateur me disait que… Non, vous aurez toujours un indicateur que vous pouvez interpréter d'une certaine manière en vous disant voilà ce signal-là donné par cet indicateur me confirmait que le marché allait partir dans ce sens-là. Mais euh, c'est chercher des excuses, non si vous… Si vous vous limitez à une stratégie, à quelques indicateurs que vous utilisez régulièrement, il faut absolument les utiliser et ne pas changer de stratégie, ne pas changer d'indicateur en permanence. Donc acceptez que vous pouvez vous tromper et surtout euh, acceptez que si vous euh, utilisez des indicateurs ou une stratégie, une méthode de trading que vous ne maîtrisez pas, ben vous avez une très grande probabilité de vous tromper. Donc. Se tromper ça fait partie des règles du trading, le tout est de se tromper le moins possible et d'avoir un maximum de trades gagnants et lorsque vous vous trompez, que vous faites une perte, de couper rapidement cette perte. Si vous aimez mes vidéos, un petit like me fera plaisir, un grand like, partagez-la. Et si vous voulez recevoir d'autres vidéos, abonnez-vous à ma chaîne